Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui est moins scriptée que d'habitude, juste sur un, un coup de cœur, euh, pour vous parler de Lunar Base, qui donc clairement est mon coup de cœur de cette année euh, dans la catégorie des fillers. Lunar Base est un jeu qui a été kickstarté euh, en fin septembre 2020, et que j'avais backé plus pour sa DR en fait, parce que je le trouvais joli, et j'avais fait euh, l'erreur peut-être hein, de ne pas m'y intéresser plus que ça, c'était un bac un petit peu d'impulsion, sachant que le, le place de base n'était pas très cher, et puis j'ai eu l'occasion récemment d'y jouer une fois, deux fois, trois fois, et je me retrouve en fait à, à harceler mes, mes collègues de jeu, euh, jeu en télétravail, du coup en hein, jeu à distance, euh, pour en refaire de plus en plus, parce que vraiment je trouve qu'à la fois euh, il est beau, et en plus il est tellement bien pensé, euh, il a une profondeur de jeu, il a une, un niveau d'interaction qui, euh, qui est vraiment intéressant pour un filler, bref, je voulais vraiment vous le faire découvrir. Sachant que le let's Plage le, le, le let est encore disponible. Je précise quand même, parce que je vais y aller avec emphase, que comme d'habitude, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée ni payée. Donc elle vient uniquement de, de mon petit cœur tout chaud. Et... Sans plus attendre, je vais vous expliquer de quoi il retourne. Dans Lunar Base, euh, l'idée, c'est de construire donc, la base d'une ère la plus puissante. Vous faites partie d'une corporation et vous, êtes français, vous affrontez d'autres joueurs qui, eux-mêmes, vont essayer de développer euh, leur base. La première chose qui n'est pas forcément banale euh, dans Lunar Base, c'est que vous avez plusieurs conditions de victoire. En l'occurrence, vous en avez 4, ce qui est quand même pas mal. Vous avez la victoire financière, c'est-à-dire que ici il y a un petit compteur de crédit. Vous verrez bientôt comment devenir riche. Et donc, ce compteur, s'il arrive à 20, si vous disposez de 20 crédits à un moment dans la partie, vous avez gagné. L'autre objectif de victoire, c'est d'héberger sur votre base lunaire 10 personnes, 10 astronautes. Vous voyez que certaines cartes comportent des petits personnages astronautes. Si vous en avez 10 sur votre base, ces petits personnages, et eh bien vous avez gagné. Troisième condition de victoire, faites faire 5 découvertes scientifiques qui sont symbolisées en rouge ici. Donc il faut avoir 5 symboles différents rouges sur votre base pour gagner la dernière, je n'ai pas la possibilité de vous la montrer ici, je vais aller la chercher, c'est de posséder des cartes particulières qui sont les cartes influence, voilà on en a une ici alors elle fonctionne un petit peu différemment des autres alors je vais, je vais laisser celle-là sortie pour vous l'expliquer après, mais si à un moment dans la partie vous avez 4 de ces cartes dans votre main vous avez également gagné, sachant que c'est pas évident, le paquet fait euh, 70 cartes et il n'y a que 8 cartes influence ceci étant, malgré tout c'est déjà arrivé puisque vous avez euh, des stratégies qui vous permettent de, de piocher énormément dans ce jeu et donc d'avoir de grandes chances d'avoir pas mal d'influence. Alors on va même tricher un tout petit peu et on va remplacer cette carte par cette carte, ça me permettra de vous montrer quelque chose. On commence la partie avec trois cartes en main. Vous voyez, elles sont là et on n'empiochera plus de manière en tout cas automatique dans la partie. Il faudra aller chercher les cartes suivantes. On va s'intéresser d'abord à notre base. Vous voyez que le recto de cette carte est similaire pour tous les joueurs. Et en fait, elle va vous présenter les actions que vous pouvez faire pendant un tour. Vous ne pouvez faire qu'une action par tour. Il s'agit soit de draft, donc d'aller chercher une carte qui se trouve ici dans la rivière. Le nombre de cartes dans la rivière étant déterminé par le nombre de joueurs. L'autre possibilité, c'est de construire. Donc construire un des modules que vous avez dans votre main. Et la dernière, c'est de vendre deux cartes, c'est-à-dire je défausse deux cartes de la rivière, je prends deux crédits, puis de piocher une carte dans la pioche, donc sur la, la pile principale. Vous notez également que votre base comporte des demi-cercles de couleurs, et ça c'est très très important. Euh, D'abord parce que pour construire, par exemple, il va falloir que les cercles de couleurs s'emboîtent. Vous voyez que par exemple, cette action sera parfaitement impossible. D'ailleurs, euh, la seule possibilité que j'aurais de poser mon bacon printer, ce serait de le mettre ici avoir donc tous les cercles qui correspondent il y a aussi il faut faire attention à des phases de cartes qui ne comportent aucun cercle donc vous avez euh assez rapidement moyen de vous enfermer, finalement de ne plus pouvoir construire grand chose si vous fermez entre guillemets tous les côtés de votre base. J'ai dit que vous n'aviez qu'une action par tour, j'ai un petit peu menti et vous voyez que j'ai encore un petit peu triché puisque j'ai changé cette carte ici, euh, je l'ai remplacée par une autre. Vous avez euh, dans le paquet des cartes agents, c'est écrit agent, elles sont en noir et blanc, ce sont les seules. Ces cartes-là, vous pouvez en jouer hein, le nombre que vous voulez au début du tour avant de choisir votre main action, qui est donc déterminé par votre base, ou certaines autres cartes vous donnant des actions principales différentes. En tout cas, les agents, ça se joue avant et c'est tout. Les agents, c'est souvent assez cher, et ce sont les cartes qui vous permettent d'interagir, d'aller casser les pieds, ou en tout cas les reculs euh, de vos adversaires. Celle-ci par exemple, si je la payais, me permettrait de piocher une carte, et de gagner un crédit pour chaque carte dans ma main, donc rien de bien méchant, mais ces cartes agents permettent souvent d'aller voler carrément des modules aux adversaires, d'aller leur voler de l'argent souvent, ce genre de joyeuseté. Par contre, euh, voilà, c'est un coup à chaque fois et ce ne sont pas des cartes qu'on voit à la légère parce que de toute façon, les ressources sont très limitées dans le Lunar Base. C'est un petit peu ce qui, ce qui fait le piquant du jeu, c'est qu'on pourrait avoir envie de jouer à long terme. C'est souvent mon envie, c'est pour ça que je perds tout le temps. Alors qu'en fait, c'est un jeu très rapide, très rapidement, on va arriver à ces conditions de victoire. Il ne faut pas essayer de se dire, je vais poser une belle économie, je vais d'abord commencer par euh, générer du crédit, etc. Il faut aller vite, il faut aller au plus efficace, il faut surtout s'adapter à la rivière en permanence. Je fais un petit crochet tant que je suis ici sur les cartes d'influence, donc encore une fois, 4 cartes d'influence et c'est gagné. Euh, ces cartes d'influence, quand elles sont dans votre main, vous pouvez aussi, c'est écrit ici, vous en défausser pour contrer une carte agent de l'adversaire. Euh, alors par contre, évidemment, vous, vous, mettez, hein, vous hypothéquez hein, cette condition de victoire puisque vous défaussez la carte influence. Par contre, ça vous permet de contrer euh, une action qui pourrait être assez gênante de l'adversaire. Dernière chose à voir, vous voyez qu'ici, c'est écrit voler les crédits d'un adversaire est interdit. C'est un passif. Tant que cette carte est dans la rivière et uniquement dans la rivière, plus personne ne pourra se voler de crédit. Et c'est intéressant puisque euh, les cartes vont disparaître au fur et à mesure, mais que cette carte influence, euh, si elle n'est pas prise en fait, si toutes les cartes sont défaussées ou piochées, hein, tout simplement, euh, grâce au main action ici, c'est-à-dire au draft. S'il ne reste plus que celle-là, on fait comme si elle n'existait pas et on en redéploie 5, c'est-à-dire qu'on ne va pas la compter dans le compte du, de la nouvelle rivière. On aura donc maintenant une rivière de 6 cartes puisque celle-ci ne compte jamais. Et vous voyez qu'en plus on a de la chance on a tiré une deuxième carte influence. Même chose, si jamais toutes ces cartes ici étaient piochées ou défaussées, donc recelles, vendues, on retirait encore 5 nouvelles cartes et ça nous ferait maintenant 7 cartes dans la rivière. Sachant que les passifs de ces deux cartes-là s'appliqueraient toujours. Je remets... Le jeu en état, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais reprendre une carte dans ma main et je vais maintenant vous expliquer pourquoi ce jeu, à mon sens, est génial. D'abord, il y a plusieurs choses à considérer. Ah, alors celle-ci, il faut que je m'en débarrasse. Les crédits, c'est une monnaie universelle, c'est-à-dire que vous voyez, ma carte dépôt ici, elle coûte 2 crédits bleus. On le voit en haut à droite. Je peux soit avoir deux ronds bleus complètement terminés sur ma base, soit me défausser de deux crédits. Donc ces crédits-là, qui ne l'oublions pas, sont aussi une condition de victoire si on arrive à 20. On peut les sacrifier pour créer des cartes pour lesquelles on n'a pas les ressources. Souvent, ça va être, euh, ça va pas mal s'enchaîner. Si vous posez des cartes rouges, vous produirez surtout des, euh, des crédits rouges. Euh, C'est moins vrai, par exemple, pour les crédits jaunes. Mais globalement, il va y avoir une espèce de chaîne euh, de combo qui, qui, va se, qui va se mettre en place sur votre base. Et ça vaut de voir à quel moment vous voulez sacrifier des crédits pour, construire des, pour pallier à en fait un manque dans, dans vos productions de ressources. Cette carte de base, je ne vous l'ai pas montrer en entier, puisqu'elle a également un verso qui est différent et secret pour chacun des joueurs. Ça va représenter tout simplement votre faction. Votre faction elle a quelques particularités. D'abord, elle vous donne directement deux crédits de couleur, et ça c'est quand même pas mal. Elle change radicalement vos actions, puisque vous voyez que là, le draft build va rester, piocher, construire. Par contre, la troisième action, ça ne va plus être vendre des cartes et piocher, ça va être construire et piocher deux fois. Enfin, elle vous donne, vous voyez, un petit avantage, et généralement, chaque euh, corporation est très orientée, euh, celle-ci, donc on peut partir soit rouge, soit bleu, mais euh, on a des corporations qui vraiment sont très orientées victoire financière, par exemple, euh, ou uniquement victoire scientifique, et c'est aussi, euh, dès le début de la partie, une chose à regarder, à considérer, pour vous dire, voilà, qu'est-ce que je vais aller chercher, qu'est-ce que je vais piocher, qu'est-ce que je veux construire Dernier élément des règles du jeu que je peux vous expliquer avant de commencer, c'est que vous remarquerez qu'il y a des cercles gris. Les cercles gris, ce sont des cercles joker qui s'adaptent un petit peu à ce qu'il y a de l'autre côté. Vous voyez qu'ici, si je le pose, j'ai le droit de le poser comme ceci, et j'obtiendrai de fait un crédit jaune. Au-dessus, par contre, la bulle est complètement grise. Ça veut dire que cette bulle-là prendra la couleur que je souhaite, qui pourra changer à chaque tour, donc c'est plutôt sympa. Et les cartes n'ayant que des bulles grises permettent du coup de faire des combos assez dévastateurs cependant ce n'est jamais donné alors là pour le coup la construction est gratuite par contre quand vous construisez le mémorial de Laika, vous défaussez toutes vos cartes il y a toujours un prix hein, évidemment vous l'avez compris les tours sont courts puisqu'on n'a qu'une action si on veut à moins qu'on veuille jouer des agents avant mais des agents même si on en a au départ on n'a que trois crédits et les agents ça coûte très très très très cher et que les moins chers sont à 4. je pense que c'est le c'est le minimum euh, notez bien par contre qu'il n'y a que les agents et certaines cartes qui vont vous permettre de retourner votre station et c'est primordial, puisqu'évidemment, ça vous permet de produire plus et de vous orienter vers, vers vos objectifs de victoire. N'oubliez pas qu'il y a certains agents, en tout cas je vous le signale, qui permettent aussi de retourner les, les stations de l'adversaire, histoire de lui casser, de lui, de lui couper l'air sous le pied si vous voulez. Alors on va se lancer, imaginons que moi, bon voilà, je sais que je peux partir soit sur une victoire bleue, c'est-à-dire une victoire astronaute, ou une, une victoire scientifique. Je n'ai pas pour l'instant d'agents à jouer. Je pourrais commencer par un dépôt. Alors, ça me coûtera forcément de crédit, puisque je ne produis aucun crédit au début du jeu. Je pourrais aussi aller drafter, bien sûr. Mais on voit que ce qui est draftable est relativement cher. Quoique, il y a deux habitats gonflables qui sont gratuits et qui produisent pas mal le bleu. Donc, ça pourrait être intelligent au premier tour d'aller chercher ceci. Imaginons que je sois le joueur 2 maintenant. Alors, malheureusement, je n'aurais pas le visu sur ces cartes. Je n'aurais pas du jeu comme ça. On voit que mon adversaire, lui, il joue. Les Selen, Labs. Et les Selen Labs, clairement, ils sont scientifiques. Ils possèdent déjà deux découvertes scientifiques sur les cinq nécessaires. Donc là, on sait qu'on va jouer rouge. Donc lui, il pourrait au choix soit prendre un habitat gratuit. Il y a quand même un cercle gris. Donc ça veut dire qu'il pourrait le poser par exemple comme ceci pour générer sa première bulle rouge, son premier crédit rouge. Ou il pourrait aller directement chercher quelque chose de plus cher. Chercher par exemple le hacker aussi pour euh, aller pouvoir retourner sa base. pouvoir aller retourner sa base. Disons qu'il fait la même chose, il va prendre son habitat. Est-ce que j'ai le moyen de le mettre dans sa main Je pense que oui. Voilà. Son tour est également terminé. Moi, je m'oriente très bien, par exemple, vers le Space Elevator. On voit qu'il est très très cher, mais que non seulement il n'a que des bulles grises, donc ça va me permettre d'optimiser ma production, mais en plus, il génère deux petites astronautes, donc ça peut être sympa. Je vais me contenter de poser... Même pas, tiens, de poser mon habitat gratuit... Alors l'habitat c'est bien, vous voyez, il est gratuit, là j'ai mes deux bulles bleues, mais je viens de me fermer deux côtés de, côté de cartes, c'est-à-dire que là, en bas je ne peux rien construire, à gauche je ne peux rien construire non plus. Et là vous vous rendrez compte aussi, je n'ai pas reçu le jeu encore, il est toujours en production, euh, que ça peut vite prendre beaucoup de place, ce sont des cartes taille, je crois, taille tarot, à minima, elles sont grandes les cartes, hein. et que vous voyez que si vous commencez à construire comme ceci, parce que vous en avez le droit, hein, tout simplement, hein, bah là vous avez intérêt à avoir une sacrée carte, c'est pas un jeu euh, auquel on va jouer dans le train, et c'est un jeu qui me paraît compliqué de jouer à plus de 2, vous voyez que c'est prévu jusqu'à 6 joueurs, ça peut être un petit peu l'inconvénient, c'est un jeu qui, pour le coup, se prête très bien à TTS, peut-être un petit peu moins aux jeux en conditions réelles, je ne l'espère pas, je verrai bien à réception. Ah, pour revenir à nos moutons, la partie, en tout cas la manche, va continuer jusqu'à ce que toutes les cartes aient été piochées ou, des, ou revendues, donc défaussées, hein, revendues, c'est-à-dire mis sur la défausse pour une caisse. Euh, disons que chacun a voulu prendre les cartes influence qu'on se retrouve ici. À ce moment-là, la partie... Et il dit qu'il y a un shuttle qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle fusée qui arrive avec de nouveaux astronautes, du matériel, etc. Donc dans ce cas-là, on fait deux choses. On renouvelle la rivière comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc sans compter les cartes influence, si elles restent. Hein. S'il était resté des cartes influence, on aurait déjà fait arriver le shuttle. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on compte les revenus que l'on va générer. Alors là, l'exemple est mauvais puisqu'on n'en génère pas. On va gagner un crédit par chaque rond jaune complété. Par exemple, si j'avais fait ceci. J'aurais gagné deux crédits, un ici et un ici, puisque cette bulle-là prend la couleur que je veux à chaque tour. J'aurais donc pu augmenter mon, mes crédits de 2. Et c'est là que vous voyez à quel point ça peut aller très vite quand vous jouez euh, financier. Quand vous jouez euh, donc les bulles jaunes. Ceci étant, évidemment, quand vous jouez des bulles jaunes, la plupart des cartes jaunes, alors il y en a très peu ici. Voilà, la plupart des cartes jaunes, comme celle-ci par exemple, où je vais vous sortir un autre exemple. Vous voyez, hein, les agents très très chers. Voilà, les cartes jaunes demandent toujours, ou quasiment toujours, d'autres crédits de couleur pour être, pour être construits. Ce qui fait que si vous ne jouez que jaune pour très très vite gagner de l'argent, vous allez devoir dépenser un petit peu de ces crédits, finalement, pour compenser euh, les bulles que vous n'aurez pas. Chaque crédit vaut donc une bulle de couleur que vous n'avez pas sur votre base. Vous avez là les bases du, des, des règles du jeu, et je vais maintenant vous dire pourquoi je l'aime tant. D'abord, c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup d'interactions avec les agents, et que euh, l'agent double, par exemple, euh, vous faites retourner les, les, les bases de vos adversaires, donc là vous pouvez complètement casser leur plan sur des surtout des, des, des bases comme Sélène qui bah, où la base elle-même représente quasiment la moitié des, des objectifs de victoire. Et aussi c'est un jeu où malgré le fait qu'il soit court, il faut, il faut constamment surveiller les constantes de l'adversaire. C'est-à-dire que le fait que je construis ceci ou cela, vous voyez que je pose des cartes qui ont l'air comme ça inoffensives, des cartes bleues, bon très bien, et il ne faut pas oublier de compter en fait les petits, les petits astronautes que j'ai là, bon là j'en ai que 3, c'est pas terrible, mais ça peut aller très très vite en fait, y compris avec les découvertes scientifiques puisqu'il en suffit de 5, donc il faut toujours avoir l'œil sur ce que fait l'adversaire, et il faut parfois sacrifier des tours, les tours qui sont très courts, pour bah, essayer de retarder un petit peu sa victoire, lui faire qu'il gagne moins d'argent, lui piquer des... Euh, des modules scientifiques même si moi il m'intéresse pas juste pour que lui n'arrive pas au 5 donc c'est un jeu où constamment on est en, en chien de fusil, on se surveille on se jauge et euh, on essaie de balancer avec le peu, le peu de ressources qu'on a entre euh, bah, développer nos conditions de victoire à nous et puis ralentir éventuellement l'adversaire sachant que c'est un jeu, je le répète, qui ne vous met jamais en situation de confort, il n'y a jamais un joueur qui a 50 crédits, bon de toute façon il aurait gagné, mais qui aurait 15 crédits en permanence, avec une base qui partirait là dans tous les sens tout autour, ça n'arrive jamais en fait, vous êtes toujours à gérer au centime près, euh, euh, comme vous gérez vos fins de mois quelque part, et c'est ça qui est vraiment magique en fait. Alors l'autre la, la, chose qui me plaît beaucoup, euh, c'est tout simplement la DA et le style, c'est-à-dire que non seulement bon, les dessins sont vraiment chouettes, mais en plus la plupart des petites phrases d'illustration en anglais certes, euh, qui sont en dessous, euh, sont assez drôles. Et ça, ça participe vraiment beaucoup à l'ambiance, en fait. Tout est cohérent, si vous voulez, dans ce jeu... Euh pour créer sa petite atmosphère à lui. Euh, il y a le côté un petit peu vicieux des grandes corporations qui veulent de l'argent, il y a le côté un petit peu cynique aussi des sacrifices qui ont été faits pour l'exploration spatiale. Tout ça s'emboîte dans quelque chose qui à la fois est très complexe, parce qu'il y a beaucoup, vous voyez, d'actions possibles, c'est souvent les mêmes, hein, mais il y a beaucoup de combos possibles, et je pense qu'il y aurait même une méta à développer si on voulait presque en faire un jeu compétitif. Et à la fois, pourtant, voilà, les règles sont expliquées en deux minutes, et il faut juste voilà, se jauger, euh, pas vouloir trop s'installer parce que c'est un jeu qui durera pas même si on aimerait qu'il dure et puis, euh, puis c'est un jeu qui est plein de surprises quoi. Entre euh, là cet après-midi même je viens de perdre contre un adversaire qui n'arrêtait pas de piocher parce qu'il ne pouvait rien construire il n'avait jamais d'argent, il n'avait presque pas de module mais il a pioché, pioché, pioché et puis il m'a sorti 4 cartes influence quand moi j'en étais à 9 astronautes, il ne m'en manquait qu'un pour gagner donc il y a, il y a de la surprise le, la surprise aussi du, du retournement de la carte euh, planète quand vous allez découvrir à quelle corporation appartient votre adversaire toutes ces petites choses-là font qu'il n'y a pas deux parties qui se ressemblent, qu'il y a plein de façons de, de gagner, il y a plein de choses à explorer, en fait, de voies à explorer. Et c'est un véritable coup de cœur. Euh, J'aurais dû le dire plus tôt, le mode est assez moche, je trouve en tout cas. Euh, ce n'est pas un mode officiel. Euh, après, il fait le taf. Euh, voilà, si vous avez une grande table, si vous avez des gens qui ne euh, bah, sont pas trop dans les gros jeux, ou si vous manquez de fillers, euh, allez, qu'ils jouent en 15-20 minutes, grand maximum, parce que souvent la, la victoire, ça s'attribue au bout d'une dizaine de tours maxi. Euh, Pense à Lunar Base, il est en let's Plage, il vaut le coup, c'est beau, c'est bien pensé, c'est riche, ça ne joue pas sur un seul gimmick en fait, euh, il y a plein plein plein de choses à faire, plein de façons de gagner. Et voilà, je voulais le partager avec vous euh, d'instinct comme ça, la vidéo est peut-être un petit peu brouillon et je m'en excuse parce que euh, c'est non scripté en fait, je voulais juste voilà, vous déballer mon truc, vous dire regardez comme c'est tellement bien, c'est tellement bien Lunar Base, euh, le mot TTS est accessible, il est gratuit, profitez-en, jetez-y un oeil euh, il euh, y a quoi Il y a euh, 20 minuscules pages de règles, c'est toutes petites pages tout écrasées avec du texte écrit en gros et plein d'images. Allez-y, franchement, ça vaut le coup. Et je pense que celui-là est passé sous le radar de beaucoup de gens à tort. D'ici là et jusqu'à la prochaine vidéo sérieuse, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à bientôt.